Coucou YouTube Je me retrouve avec Serviette aujourd'hui. Super sympa, un ultra. On fait une plus de 30 kills ensemble. Le teamplay était ouf. La fin de game est pas mal. Je me suis pris pour le Père Noël. Sauf que j'ai distribué des pruneaux. Bon visionnage, like, commente. Abonne-toi. Hello Non. Mais non. Si. Mais c'est incroyable. On parlait de toi il y a 30 secondes. C'est chouette, c'est chaud, incroyable. Avec qui Tu parlais Avec un, un copain à moi. Ah, ok. Il va bien Bah, écoute, ça va, il est dans mon lit à côté de moi, tranquille. Oh, c'est incroyable. Vas-y, parle pour voir. Euh, ouais. Là, ouais, c est... C est... Je suis nice. Voir, un peu... bon ah, super, super, t'es trop bien là. Trop cool, poulet. Eh bah, écoute, je te follow. Ça parle de chaud dans le lit. Ah, c'est comme ça, les gars. M'étonne pas, moi. Alors, je te propose, on prend ce bâtiment. Et on... voilà Excuse-moi, je devais mettre une PLS. Ok, j'ai un peu pété les plombs. Je suis là. Ok. On top. Un capteur sur moi. Descendre. Un Descendre HP sur moi. Sur moi. Meurs, meurs pas, on joue ensemble. Viens et moi. On fouille l'intérieur. Il est. Il a plus beaucoup de vie là-haut. Attends, serviette, j'arrive. Viens. On va.. Tu vas me shielder. Enfin me. Euh il est pardon. Non, continue, continue. Serviette. Ah, là. Bien joué. File, file. Oh, mais t'es un monstre T'es un monstre, en fait Bien joué, poulet Merci, BG. Il y a encore, mec. Attends, je... a tu, un veux le voir... tu veux qu'on qu le voit à travers le mur Attends, hop. Ici, ça devrait être pas mal. T'as vu On voit où ils sont, les deux. J'y vais, je vais être knock J'y vais vu, les gars En fait il en faut un qui saute bien large Pour que l'autre fasse une toute petite décale et les baise et Généralement celui qui saute bien large Il se fait knock hein. Je pensais être knock Il y a des gens juste là, regarde euh, En bas, juste en face de nous Prends la batteuse et fume le hein. Il y a encore des du monde, euh, il me semble. Ouais, Genre... peut-être sur la hauteur. Ici, là. Je vois rien. Là, en dessous de moi, derrière. Il est crack, il est crack en bas, sur moi. Il va monter les escaliers, ici. Les contacts sur les pieds. Ah, t'es. Okay. Dés oh, bon. Désolé. Désolé. Il en pense quoi du coup le collègue dans le lit Ah, je sais pas. Faudrait qu'on qu demande. Je peux venir sur toi Ouais, c'est cool, c'est cool sur moi. Un stuff. En dessous de moi il y a un mec je crois. Okay, il est ici. Okay. Voilà, t'as le stuff. Et sur le prochain loadout, tu te files tout ce qui tout ce que t'as besoin en plus. Du coup, je me prends juste mon trempé et... Ouais, ouais, ouais. ce combat Il y a trois mecs. Oui, oui. Je regarde souvent tes gameplays, mais c'est vrai que tu vas vite hein, quand même. Oh, euh, on se déplace, on C'est un gameplay différent. Yes. A droite, à droite. Je, je vais l'exploser. Oh, T'es trop gros, le mec il a. Oh, du coup, après avoir un peu sur la nouvelle il Non. Ils ont crié un peu en français, non Ouais, il a dit, c'est qui ouais. C'est qui <rire> Ouah, Sonic What What non, merci. Wow. <rire> Ben merci pour le cadeau de Noël frérot. <rire> merci beaucoup. Non, Sniper. Sniper qui campe. Ouais. Je vois pas. Je, je vais l'exploser. Sur le pote, à droite. Et ici je mets une frappe pour qu'on soit tranquille. As, tu veux deux plaques Un T'as claqué ton drone Pas encore. Viens là, bas Viens, viens avec moi. C'est quoi qu'il y a par terre là Ah ouais, ok. Sérieux, bien important. Faites un bon duo. Ouais, je l'aime bien, il est super gentil. Ouais, Il est crack, il est crack. Ouais, voilà, tu vas sûrement mourir. Là. Euh, vas oh, non, tu te rends compte qu'il y avait deux mecs en fantôme là Ouais, franchement... Euh... Tu penses qu'ils faisaient quoi Qu'ils pêchaient la truite, les mecs, hein Ah, mais euh, à la mouche. Hein. à la Ah ouais, merci beaucoup. Ah, t'inquiète, tu joues super bien. C'est... T'es prêt, euh... Genre, par exemple, moi, je t'ai mis, mis une para pour t'aider. Et toi, pour me couvrir, t'as tiré jusqu'à la mort. J'ai direct shot, mais il m'avait Ouais, mis ouais, ouais mais c'est ce qu'il faut faire. C'est exactement ce qu'il faut faire, t'as bien joué. Pour le coup, ils doivent faire une rota. Regarde le volcan, ils doivent faire une rota sur l'ouest. Hein. Alors, ouais, ils vont sauter. Mais pour le coup, s'ils sautent et que nous on est en dessous, ils sont dans la merde. Hein. Ouais. Parce qu'ils sont vraiment très hauts, c'est hauteur pigeon, quoi, Stoller. En bas, là, ici, regarde. Je te mets une part. Drop. drop. Elle touche ma part Le trempé est tombé. Attends, attends je en un couteau Tu chute. mis en l'air, en l'air en l'air. Ah, non mais d'ici là je en mis de couteau de là, frérot. C'est pas facile à hein, mine de rien à cette distance bon. Tiens, on va prendre ça Il y a peut-être de l'argent dedans On s'est fait tirer dessus de la gueule Ouais, il y, a, y a deux mecs, ne le fais pas Ils sont juste en face Tu peux faire le truc Il y, a, y a une autre équipe Alors il y en a un qui est à terre du coup je sais pas si t'as une gre petite grenade à mettre là-dedans ou quoi. Sur ma gauche. je fais break. Il faut qu'on parte poulet. Viens, viens, viens. Alors trouve une, une cachette dessus, je viens de chercher, ok Il y a ouais. trois équipes bon, qui me tirer dessus. Dans un creux là. Je t'ai trouvé une Autoria frérot. Petit loin. les Envoyez la pas au-dessus de Reviens vers moi, c'est ce bon Regarde y a des autoréas poulet, prends les Eh bon. viens, on bouge Viens vite, viens vite. Je dois partir, il y a une frappe, poulet. Il y a du monde absolument partout. Ouais, je me suis mis à couvert. Il m'a dit GG, le mien. Toi, ça va Bah écoute, je me suis juste safe, mais il y a un mec contact à moi. Ici, à peu près, dans les hauteurs. Euh non, je suis pardon. On peut avancer par le souterrain hein Je sais pas, je sais je pas du tout où il est. Euh non non je vais juste traverser et rejoindre de ce côté mais.. Attends un peu, j'arrive, je suis avec toi. Là j'ai. Tiens une... on, va, on, va, on va on va se on va se balader ensemble. T'as bien. Vas-y, Hop Alors, tu peux sortir, go. Je l'ai brisé le mec là-haut. Oh. T'es monstrueux. Bien joué, poulet. On shield, on shield en marchant. Mais on est mort. Ouais, on est mort, frérot. Ah, pas loin, hein Attends, après, bonne nouvelle. Attends, j'abandonne. Je vais pouvoir te revive. Allez, une bonne game. En fait, il y avait toutes les équipes qui nous attendaient. Je pense qu'il y avait tous les streamhackers qui étaient là. Parce que, en soi, on était au tunnel. Il y avait une team. En fait, regarde. Tu sais pourquoi on se faisait streamhack parce qu'il y avait une team sur la montagne qui venait tirer dessus, il y avait une team là, ouais. il y avait une autre team qui venait d'arriver, il y a une team qui arrivait derrière nous et une team qui arrivait d'ici. Et aucune de ces teams à aucun moment s'est tirée dessus. Encore un moment donné, tu te dis, hey, on, a, on a perdu trop de temps et. et ouais, c'est ça. T'inquiète, je m'occupe de l'arrière. Ok, oh, tu sais, j'ai quand même assez confiance en toi honnêtement, franchement. Ah je sais pas, moi j'aurais pas confiance. Oh, j'ai yep. Alors c'est la première fois que je la vois la FAMAS tu vois. Ouais. Non frérot Ah un problème les armes sont trop lourdes. Par contre, la question, c'est que si tu me ramènes, je sais pas quoi faire. Hein. Reste en l'air. On va aller vers... La... Viens avec moi. On va... Hop, on va partir direction ouest, OK Reste... reste tu... Hop, tu peux rester en l'air. Hein. en l'air, en fait, là, dans 30 secondes même pas, on va notre caisse qui va tomber. Là, alors, c'est de, de la grosse merde, mais c'est mieux que rien. Hein. <truits> <truits> Un ock Il y a des armes. Viens de mettre bien frérot. T'as des balles et tout, t'es bien, bien Je me suis mis bien, je suis bien, je suis full je balle C'est C'est 2v2v2. Bien, on va prendre un maximum le côté gauche. Je suis ton ombre <rire> t'as quoi comme arme t'es bien ou j'ai j'ai non je me suis fait note j'ai pris une tête il m'a fini oh. t'as une info dire d'où ça vient il est au top il est au top sur la grue 81 il est au top C'est Tu connaissais le coup du Père Noël frérot Et voilà comment on gagne une game ma poule Incroyable Incroyable Bon mais facile Je vais dire Youtube mais... Si Fais-toi plaisir Dis tout ce que tu... Tu peux... Tu peux dédicacer la game à qui tu veux Savietski. T'as super bien joué et tout donc c'est lourd franchement c'est lourd merci beaucoup poulet Bon ben gg et la bah... petite 30 kills ensemble très sympa et bah, merci à toi à la prochaine bon serviette après, merci salut Salut. vous avez kiffé le coup du père noël le mec qui s'auto réal, l'autre qui flanque à gauche il dit rouille.